Yo les jeunes, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Verdun. Je suis toujours en compagnie de Wolf dans les Vosges. Et notre objectif vous le connaissez, c'est de repousser l'ennemi de tranchée en tranchée jusqu'à capturer son QG. Bon visionnage. Ok faucon, faucon, faucon, faucon, faucon, faucon. On défend. Oh merde, c'est pas là, je voulais le mettre le tir de mortier. Bouge, moi je bouge je sais plus ce que j'allais te dire pendant la partie on peut changer en fait euh, de, de faction si tu veux on peut prendre les américains, les anglais, euh, les belges, euh, les écossais mais bon la plupart du temps je joue avec les poilus moi et en fait si on peut les monter en, en niveau bah là on, je crois qu'on est pas mal au niveau équipement là. il est passé le tir de mortier ah non je l'avais pas tout de suite peut-être Ah enfin okay, okay, te Tu restes au milieu là pour que j'ai des points d'ordre de, ou je sais pas quoi. Euh, bah en fait si tu regardes sur ta carte t'as un cercle. t'es dans le cercle t'appuies... Euh, bah, je sais pas ce que t'as mis pour le bouton de la carte là, mais... Euh, pour toute ta carte et as un cercle faut que tu sois dedans pour qu'on ait les points des points d'escouade en fait. T'as l'air de passer sur notre euh, flanc gauche hein. Ouais Ouais flanc gauche ça passe, ça va arriver sur nous là Y'a plus de gars putain, putain. Le mec est sorti du virage, Bayonet pas. Ah c'est toi qui l'a buté a... Ouais je l'ai ouais, buté juste derrière mais euh... Mais non putain il se le prend dans le big, il doit jamais pouvoir tirer derrière Oh là là là là là Ils sont où du coup Ils sont au centre les gars C'est bon Ils ont nettoyé Oh mais non, ça, ça fait deux fois qu'il me bute. Il y a un mec dans la tranchine. Même il y a un coup de baïonnette. Ah, oh, on doit attaquer. Ok. Bon oh bah, mon artillerie, ça sert à rien du coup. Elle est à l'assaut. On essaie de passer sur le flanc droit, ouais. Je fais à gauche Ah ok Bon bah je vais peut-être te rejoindre à gauche, je viens de mourir Les mecs ils se remettent au même endroit ils sont trop cons <rire> Ils voient leurs copains tomber tu veux dire ils prennent leur place <rire> Non mais même mêmes, ce sont les mêmes qui reviennent C'est le mec qui se fait buter un endroit, il revient Ah oui C'est passé là Vas-y go go. Apparemment, il y en a deux dans la tranchée. Ouais. ouais. Allez, go go go. Je vais essayer de lâcher oh, un je petit. Pas, euh... Je pas, pas sans lunettes. Oh putain, fais gaffe. Attends le tir de mortier là, j'en ai lâché un. Il est passé ou pas Oh, il est pas passé, putain. Ok, donc je l'ai lancé. Je vais attendre qu'il tombe et après euh, go. Moi, ouais, ils étaient tous morts Allez allez on y va les gars On rentre on rentre Oh putain je crois que c'était un mec qui était couché là j'aimais des fois enlever tout là Et me mettre comme ça en mode merci Ils sont dans la tranchée J'oublie pas que t'as des grenades hein Ouais Retraite Ah oh, putain chier Ah vache on est lourd en plus Bah ouais On a normalement on a le temps qu'il faut pour euh, rentrer Mais je rentre pas là Tant pis je déserte comme ils disent Je j'arrive même pas à viser C'est quoi ça Pex bordel Ah ça équivaut à une défaite ça qui se décale euh, sur euh, l'est Mais putain Ouais ça arrive à l'est Ah, elle est bien que toi là casque là-bas, là mais. Euh... Bon, il doit être mort le mec. Oh, j'ai touché, il meurt pas. Il euh, y a un mec sur le flanc droit encore. Je sais pas si t'as vu, Wolf, la, la mise à jour la, la prochaine de Beyond the Wire là J'avoue, elle a l'air lourde. Hein. On va y retourner. Hein. devant moi, je vois les flashs. Aïe aïe aïe. Ça rush au niveau du de, de gaz. Oh putain. Là ils attaquent super bien. Ça rentre sur le flanc gauche là. Non mais je déserte pas, arrête. C'est bon, on peut attaquer là On a défendu okay. Où La bataille côté rigole pas, hein Ça c'est un... un... truc que je lui reproche un petit peu... On n'a pas de jumelle avec ça là, ok. On a besoin d'un appui d'artillerie Je fais un petit tir d'artillerie sur la gauche. Ok. Deux gars au sol. C'est pas assez. Et sur le côté droit, toi hein Ah, il y a il un beau. problème de, de serveur là. Faut aussi t'aller à droite de ton écran, petit carré... Euh... Non. non Peut-être ma faute alors. J'ai vu du mouvement par là. Là, il y a un mec qui fait Il est mort en fait lui. Si je me lève, je suis mort. Il y a un gars ici là. Je vais attendre un peu là, je vais pouvoir euh, lancer le tir d'artillerie. Il y aurait pour gagner. Capturer quoi et... Là j'ai une petite phrase jaune là c'est marqué capturer et garde-le pour gagner. Ouais bah ouais Allez tient le mortier sur la gauche et après on y va Il reste 30 secondes faut qu'on arrive à rentrer dedans Vous sur la droite un ça passe étonne. un peu Ouais ouais Oh je l'ai eu Oh putain, mon mortier il a fait le taf Ouais il a fait le taf. Est-ce que du coup il euh, y collègues qui peuvent passer à gauche Non il a personne. Du coup là grâce à votre progression on a un temps d'attaque supplémentaire. Là. Techniquement les poilus de l'époque ont eu une... Ont une alpha de leur tenue. <rire> une bêtable foncée. foncé, ouais c'est un peu ça ouais. Allez, allez, on cap, on cap, on cap. Oh, bien, mais arrêtez de me passer devant là. Grenade. Ok, j'ai blessé un copain avec ma grenade. Allez, ça va caper, ouais. Attaque. Oh putain la grenade elle est passée dessus de moi Bouge bouge bouge bouge y'a des grenades Ça rentre sur euh, la gauche Pousse toi de là, pousse toi de là toi il est mort le gars là qui est parti à gauche Il est en PLS c'est lui là Hold the line. Hold the line. Tenez ferme les gars C'est de quel côté Wolf là Toujours côté oh, droit Ok je suis parti à gauche là parce que Non non j'ai besoin d'aide là Oh putain j'ai pris une grenade, pourtant je l'ai vu arriver hein. oh, Non bah c'est long j'ai récupéré des grenades ah, t'es. Mais t'es mort! Y'avait du monde encore sur la gauche ou pas? Enfin, sur la droite, pardon. Bah, y'en a encore, je suis mort. Ah, mais pourquoi je respawn derrière, euh... enfin, plus loin que toi? On a besoin appui Ok. On recharge. Chargé ah, okay. On va tenir ce côté-là. Là. Mais j'avais pas rechargé. Fais il y'a un mec qui arrive sur la droite. Oh Wolf, il est juste en face de nous. Oh bien joué. Du coup, j'ai interrompu mon rechargement. C'est n'importe quoi. Mais putain, il meurt pas, lui, il prend sa balle, il meurt pas quoi. Il y a un mec qui arrive dans la tranchée Wolf. Il arrive... Euh... Ouais, il est mort, il est mort. Il y en a 3 4 Ils sont au 4 Ok J'ai eu un mec à la grenade Ils ouais, arrivent à côté droit, il y a énormément de monde Faut qu'on la défendre là maintenant, allez. on l'a capturé là, il faut qu'on la défende. Allez, allez, faut que je lance un petit tir d'artillerie là, laisse-moi juste aller au niveau des arbres et j'envoie la... le pâté là. Oh putain, j'ai pas, je peux pas, Il pas... Pas... pas encore. Faut venir Ouf. vite aller dans la tranchée, Wolf. Il y en a, fais euh, gaffe, le système est complètement sur euh, le bord des cartes à droite. Pff. N'importe quoi moi Ouais il est en bord de carte, il doit venir à la tranchée, bord de carte à droite un peu plus loin Et le système de spawn je déteste, je clique sur la carte sur toi et je spawn à côté Ouais ouais il est pas... Il est mort lui Ah non, qu'est-ce qu'il faisait <rire> Il y a mon tir d'artillerie, c'est pour ça que j'avance pas hein. Il va arriver là Pas précis du tout. La grenade a été précise, par contre. C'est pas à moi la grenade, pourquoi j'ai du dégât d'équipe Non, non, c'est euh, IR-84, Dietrich, Meku, enfin machin. Euh. Ok. Il ah, y a toujours du monde flanc Ils sont en train de progresser là, ils vont, ils vont la reprendre dans pas longtemps là, ils, sont, ils arrivent au centre. Ils de mourir Faites de mourir ouais, ils sont okay. retranchés. Euh... Ouais c'est là, ouais. ils sont toujours au même endroit. Ouais, ouais ils sont nombreux ouais. <rire> ils, bah sont ouais. Revenus, euh, ils sont nombreux là-dedans. J'arrive à envoyer un tir d'artillerie ici là. Et Il faudra qu'il soient précis, mais le truc c'est comme ils font spawn à l'opposé. Yes, on a capturé le QG ennemi carrément. <rire> GG pour la win. Ah t'as dû te faire plaisir toi encore Victoire Aucune idée. 423 tués, ouais <rire> J'adore cette médaille. C'est quoi J'ai passé le plus de temps couché. Ah t'as reçu une médaille comme ça <rire> Ouais. Bien joué.